Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question Acheter de l'argent maintenant est-il une opportunité Alors quand je parle d'argent, je parle de l'argent métal bien entendu. Alors ces dernières semaines, je vous ai beaucoup parlé d'or puisque j'ai réalisé cinq vidéos sur les sujets autour de l'achat d'or, euh, que ça aille des différents types d'or qui existent euh, jusqu'à la toute dernière vidéo où je, ai, où je vous ai expliqué comment il convient de procéder pour acheter des pièces d'or dans de bonnes conditions. Je ne vous ai donc pas parlé jusqu'à présent d'argent. Ceci dit, le sujet de l'achat d'argent n'est pas négligeable. Je pense qu'il est souvent traité d'une manière qui n'est pas convenable, ou du moins que ceux qui euh, militent pour euh, conseiller l'achat d'argent euh, emploient des, des arguments qui sont souvent justes mais qui ne sont pas complets. Donc le but de cette vidéo est d'essayer de, de dresser un panorama donc, honnête des, des avantages et des inconvénients qu'il y a acheté de l'argent, ces temps-ci en l'occurrence actuellement. Alors pourquoi acheter de l'argent Quels sont les, les arguments mis en avant par les partisans de l'achat d'argent Principalement il y en a deux. Le premier argument est un argument de long terme qui est celui de la rareté de la ressource argent. Et plus précisément de l'épuisement à court terme ou à moyen terme, à moyen terme des réserves d'argent alors même que l'argent contrairement à l'or est, est aussi un métal industriel ce que ce que n'est pas l'or qui est euh, donc un métal on le sait pour, pour la bijouterie et qui, sert, et qui sert de réserve de valeur l'argent à hauteur de 50% de sa production est utilisé dans, dans l'industrie euh, notamment dans le secteur des cellules photoélectriques, des cellules photovoltaïques, euh, également dans de nombreux euh, secteurs de la haute technologie. Donc sur ce, ce point-là, leur analyse de base est que en l'état actuel des réserves d'argent connues, la, la durée de production avant épuisement total des gisements est, de, est au minimum de 10 ans. Voire, voire une vingtaine d'années. En tout cas, euh, à l'échelle de, de l'histoire industrielle, c'est du court terme. Pour nous, pour nous c'est du moyen terme. Et euh, il est clair qu'une ressource euh, qui se trouve dans cette situation-là est amenée à voir ses prix augmenter. Euh, D'une part parce que des phénomènes de stockage peuvent se produire, bien sûr, et puis tout simplement parce que l'analyse qui dit que la durée de production est limitée à tant d'années, en réalité, c'est une analyse qui est fausse parce qu'elle est trop simpliste. La durée de production euh, n'est limitée, pour l'argent comme pour toutes les matières premières, que par le coût d'extraction marginal. Autrement dit, ce qui va coûter quel va être le prix de revient pour extraire euh, de l'argent euh, à partir de nouvelles, de, de nouvelles mines, de nouveaux gisements, beaucoup moins concentrés en argent que ceux que l'on utilise aujourd'hui, et Dieu sait qu'ils ne sont plus beaucoup concentrés puisque la, la concentration moyenne est de 1%, euh, qu'est-ce qu'il va coûter, euh, combien, à combien reviendra l'argent que l'on extraira si on, on exploite des gisements qui, pour l'instant, ne sont pas considérés comme économiquement viables, mais qui le deviendront à partir du moment où le prix de revient de, ce, de cet argent nouveau se, sera, se, se traduira dans les cours sur le marché donc, on est plutôt, en, on, au terme de cette analyse, on serait plutôt à la veille ou à l'avant-veille d'une forte hausse des cours de l'argent euh, plutôt qu'à la veille d'un épuisement total. C'est d'ailleurs, par parenthèse, le, le cas pour toutes les matières premières, n'en euh, déplaise dans dans aux, aux partisans de l'effondrement de la civilisation industrielle euh, par épuisement de ses ressources. Le deuxième argument des partisans de l'investissement dans l'argent et de l'investissement dès à présent, c'est ce, un concept qui s'appelle le ratio hors argent. Comme son nom l'indique, le ratio hors argent, c'est euh, le, le rapport qui existe entre le cours de l'or et le cours de l'argent. Traditionnellement, ce ratio est bien sûr un nombre assez important puisque l'or étant beaucoup plus cher que l'argent, la, euh, ses cours sont toujours plus élevés que ceux de l'argent, et euh, ce, ce ratio, en réalité, varie et a varié énormément au cours, de, au cours du temps, même au cours de l'histoire, puisqu'on a une vision sur, le, sur ce ratio qui est, qui est de l'ordre d'un millénaire complet. Euh, et euh, les partisans de de l'utilisation de ce ratio comme indicateur de, du potentiel d'augmentation de l'argent euh, par rapport à ses cours actuels, euh, considère que en dessous d'un certain niveau de ce ratio, eh l'argent, l'évolution des cours de l'argent est en retard par rapport à celle de l'or et que ce retard a vocation à être comblé sinon à court terme, au moins à moyen terme. Et ils sortent ils émettent un chiffre qui est euh, le chiffre que, que j'appelle moi mythique euh, du ratio normal entre le cours de l'or et de l'argent, qui est le, un ratio de 16. Autrement dit, une onge d'or, donc une unité de poids d'or, doit, doit normalement valoir pas plus de 16 fois la même unité de poids en argent. En réalité, je, je vais vous montrer le, le graphique, euh, ce ratio fluctue énormément, euh, notamment depuis, depuis un siècle. Et ce que l'on ce voit, c'est que en moyenne, si tant est qu'on puisse faire une moyenne à partir d'un graphe qui, qui est véritablement comme ça, on, on peut bien sûr trouver une, une, une droite à mi chemin entre, entre les extrêmes, euh, en moyenne, ce ratio dépasse largement euh, le chiffre 16, euh, ce qui veut dire que toute analyse euh, qui, qui considère que le ratio doit revenir à 16 est manifestement fausse. Maintenant, il faut faire une analyse plus plus factuel, plus circonstanciel, qui peut consister, consister à dire que le ratio normal depuis mettons, une cinquantaine d'années est plutôt de 30 ou 40, je vous dis ça comme ça, de, non pas de mémoire, mais on est dans ces temps de grandeur de chiffres, on va voir les graphiques dans deux minutes, euh, et que dès lors qu'on est à des ratios qui sont sensiblement plus importants que cela, il n'est pas idiot d'attendre une hausse des cours de l'argent de façon à ramener ce ratio dans des eaux plus normales, c'est-à-dire plus, plus proche de 40, par exemple. Aujourd'hui, le ratio est de 60, ce qui correspond déjà à une remontée des cours de l'or, des cours de l'argent par rapport à l'or, puisqu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, quelques mois, il était à 80, 90. Il faut savoir que dans l'histoire récente, le ratio a parfois atteint 100. Alors, attention, parce que l'image est inversée, est le, ça, c'est les avantages qui a filmé les choses de manière un peu artisanale. Le, le, le graph, sur, sur le graphe, la partie horizontale qui correspond, c'est l'axe du temps, va normalement, se, se, augmente de gauche à droite, bien évidemment, euh, tandis que pour vous, vous c'est plutôt de, de droite à gauche. Autrement dit, pour vous, le, le début du, du truc est ici, et la fin est ici. Alors le début c'est l'année 1900 et la fin c'est 2010 ou, ou un petit peu après, enfin même jusqu'à 2020 je crois. Alors ce qu'on voit c'est qu'au début, vers 1900, on avait un ratio qui était de 40, que ce ratio est tombé très bas vers, enfin il est monté à peu près à 100 dans les décennies qui ont suivi, il est tombé très bas vers 1980, il est quasiment à zéro. C'était une, une affaire de spéculation sur les marchés de l'argent par les frères Hunt, qui, à l'époque, avaient beaucoup défrayé la chronique. Euh, J'en profite pour vous signaler que le marché de l'argent est donc un marché spéculatif. Et puis, on voit que depuis, il a cessé de monter pour... Euh, enfin, il a cessé de monter, en tout cas, il est, il est monté assez rapidement pour, depuis une vingtaine d'années, rester scotché autour de... 60 à 80 et actuellement il est à peu près à 60. Alors de ça on retire deux, deux leçons. La première c'est que ce rapport hors-argent est extrêmement chahuté. Euh, la deuxième c'est qu'il peut avoir des variations considérables. Et la troisième c'est que, donc deux leçons, je suis en train de vous en donner trois pour le prix de deux. La, la troisième leçon c'est que euh, depuis une vingtaine d'années on est quand même à des niveaux assez élevés. Conclusion, la, la théorie, euh, la théorie de, selon laquelle le rapport or-argent serait euh, normalement autour de 16 est manifestement fausse, ou en tout cas elle date d'il y a très longtemps. Euh, juste un petit point d'histoire, cette histoire de rapport or-argent qui normalement fait 16, c'est propre à l'histoire des états unis euh, Aux états unis au XIIe siècle, on avait trouvé beaucoup d'or, mais aussi beaucoup d'argent. Euh, et il s'est avéré que, notamment pour des besoins d'impression monétaire, les, les cours de l'or ont monté plus vite que ceux de l'argent. Et les exploitants, les entrepreneurs, les, les sociétés qui exploitaient les mines d'argent ont demandé l'appui du gouvernement américain pour maintenir artificiellement le prix de l'argent, donc en, en donnant euh, valeur, euh, valeur, valeur légale, enfin, faisant de l'argent une monnaie légale, et en fixant... Le ratio entre la, le, le cours de l'or et celui de l'argent à 16. Donc, une, en fait, c'est une manipulation euh, qui avait été, qui est une manipulation euh, même pas des marchés, c'est une décision autoritaire euh, du gouvernement américain qui remonte maintenant à, à 150 ans et euh, qui, déjà, moment, ne correspondait pas à, la, à une réalité de marché entre le cours de l'or et le cours de l'argent. Alors, en résumé, L'argument qui veut que la, la, la matière première argent soit sur le point de, de disparaître de la surface de la planète et que cela euh, entraîne une hausse, une hausse des prix euh, est assez douteux. Ce qui est probable, c'est qu'effectivement, la continuation de l'exploitation de mines d'argent, de nouvelles mines d'argent, de nouveaux filons d'argent, euh, encore moins concentrés que les, que les, que les filons actuels, Va, va entraîner une hausse des prix de, du métal, devrait entraîner une hausse des prix du métal. Maintenant, dans, dans quelle proportion euh, Ça dépend aussi beaucoup de la demande de marché, parce qu'on peut imaginer qu'un certain nombre d'applications de l'argent qui aujourd'hui sont considérées comme non-substituables, c'est-à-dire pour lesquelles, euh, dans, dans, les, dans, dans les conditions actuelles de la, de, la, de la technique, des connaissances, de la technologie, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser de l'argent un jour et peut-être un jour un jour prochain, euh, deviendront substituables. C'est une affaire de, de recherche, euh, ne négligeons tout de même pas ce facteur. Euh, la, les avancées scientifiques euh, sont un grand facteur de changement, euh, notamment dans, dans l'économie. C'est un, euh, une grande cause d'évolution, notamment dans l'économie. Et il y, y a aussi euh, la cerise sur le gâteau que je vous réservais pour ce passage de la vidéo. C'est que depuis quelques petites années, on, on, commence, euh, on commence à exploiter euh, les minerais qui sont dans le fond des mers, les minerais offshore. Euh, vous avez sûrement entendu parler, euh, il y a une vingtaine une trentaine d'années de ça, des 40 ans peut-être, des, des nodules polymétalliques qui tapissent le plateau euh, continental ou même les grands fonds euh, sous-marins euh, sur de très grandes surfaces dans certaines parties de certains océans. Euh, ces nodules sont en fait des concentrés de, min de minéraux à très haute teneur. Alors on y trouve des choses aussi fabuleuses que le manganèse, de l'or, l'argent, euh, le cuivre, en très grande quantité. Euh, le problème c'est qu'on ne savait pas les exploiter et euh, bien sûr depuis quelques décennies, on réfléchit euh, beaucoup à des solutions, on travaille sur l'exécution, sur la réalisation de ces solutions. Et on a commencé euh, depuis déjà quelques temps avec une sorte d'aspirateurs géants installés sur des bateaux à pomper ces nodules polymétalliques et depuis peu on fait encore mieux on fait carrément des petites usines sous-marines en fait on fabrique des, des usines qui sont des, des trucs assez, assez énormes hein, que l'on monte depuis de, de gros bateaux ensuite on les immerge, on les descend euh, au-dessus des gisements d'argent car on a identifié des gisements qui sont très argentifères euh, donc toujours à même, à même le plancher océanique euh, on, les, on les descend euh, ça se, ça se, à l'heure actuelle on est autour de 1500 mètres de, de profondeur pour l'exploitation Donc, des choses qui étaient impensables il, il y a encore 10 ans euh, on les descend et puis bah, ces usines sont des sortes en fait euh, des sortes de, de scrapeurs géants là, qui, qui grattent le fond, euh, le fond et qui ramassent euh, voilà. et c'est euh, bien sûr cette, cette pêche sous-marine miraculeuse est remontée en sur surface euh, pour être euh, affinée pour, pour en extraire l'argent sous forme de métal euh, avec une, une L'avantage extraordinaire, c'est que la teneur en argent de, de ces gisements est d'à peu près 10%. Autrement dit, d'une teneur qui est 10 fois plus grande que celle des, des gisements terrestres, euh, voire plus de 10 fois plus grande si on s'attaque sur Terre à des gisements encore plus faibles que, de, que, que, de, que 1% de teneur. Et ça, ça pourrait fortement faire, euh, faire varier le prix de l'argent, les cours de l'argent, car si cette offre euh, s'avère compétitive en termes de prix, on va voir dans les années qui viennent des quantités d'argent euh, qui vont arriver sur le marché, qui peuvent faire baisser les prix de l'argent. Alors la, la conclusion de cela, ce n'est pas forcément que le prix de l'argent va baisser, ce n'est pas non plus qu'il va monter, la conclusion c'est qu'on n'en sait rien. Et que donc acheter, à mon sens, acheter de l'argent dans une perspective de, on va dire de long terme euh, n'est vraiment pas prudent car on ne sait pas où on met les pieds. Et les arguments des, des partisans de ce type d'investissement, euh, manifestement, sont insuffisamment réfléchis et documentés. Alors je, je vais prendre maintenant le contre-pied de tout ce que je viens de vous dire. Euh, alors non pas le contre-pied dans le sens où je vais vous dire le contraire, mais il y a un cas de figure dans lequel cette analyse peut ne pas être vraie. Euh, autrement dit, il y a un, un cas de figure dans lequel l'évolution du prix de l'argent par rapport à l'or, donc tout simplement l'augmentation des cours de l'argent pourrait être forte, c'est le cas de, de la crise actuelle dans laquelle nous sommes, donc le cas où cette crise euh, avancerait dans le sens qui est celui dont je vous ai souvent parlé euh, de, de l'effondrement de la valeur des monnaies et qui se traduirait, confère euh, les vidéos que j'ai faites sur... sur les ressorts qui font monter l'or, qui se traduiraient par une très forte augmentation de l'or. Je vous ai expliqué dans une de ces vidéos que, dans ce cas-là, une partie des porteurs, des gens qui ont acheté de, ETF, des, de leur paquet, c'est-à-dire des, des ETF or, des contrats qui sont censés représenter leur, leur valeur en or, mais qui euh, sous-entendent un volume d'or réel en circulation 500 fois plus important que la réalité, eh bien, ces gens-là, évidemment, ne pourraient pas être servis en or, ou du moins, le, leur demande de conversion en cas de crise grave euh, sur la monnaie, leur demande de conversion de leurs ETF en or, puisque les ETF ont, ont vocation à être convertis à la demande du porteur, euh, leur demande de conversion entraînerait l'assèchement complet de l'or disponible sur le marché. Ce qui entraînera évidemment l'explosion des cours, comme je l'ai expliqué. Et cela aura une deuxième conséquence, dont je ne vous ai pas parlé, mais qui serait une conséquence sur l'argent. C'est que, faute de griffes, on mange des merdes. Et tous ceux qui, à ce moment-là, voudraient acheter de l'or, parce qu'ils comprendraient, malheureusement pour eux trop tard, que la détention de l'or va être salutaire pour leur patrimoine et pour leur niveau de vie, devront se rabattre sur d'autres réservoirs de valeur, et dans ce cas-là, le réservoir de valeur le plus évident, c'est l'argent. Car l'argent, historiquement, a été une sorte d'or des pauvres, euh, de l'or bis en quelque sorte. Donc si aujourd'hui, euh, il, faut, il faut acheter de l'or, et qu'il n'est pas évident qu'il faille acheter de l'argent euh, dans une perspective de court terme, euh, on peut penser qu'une perspective de moyen terme, euh, donc si ce processus dont je vous ai souvent parlé, euh, va dans le sens que je prévois et que d'autres prévoient euh, pour se terminer par l'effondrement des monnaies, à ce moment-là, euh, l'argent pourrait véritablement à son tour exploser. Et bien évidemment, le ratio hors argent euh, serait fortement baissier, puisque la valeur de l'argent par rapport à l'or serait en, en très fort rattrapage. Alors évidemment, je ne dis pas que le cours de l'argent atteindrait celui de l'or. Euh, le cours de l'argent, en gros, bah, actuellement, c'est 60 fois moins important que celui de l'or. Mais eh, si cette notion de rattrapage faisait qu'on qu passait d'un euh, ratio euh, qui est actuellement autour de 60 à peut-être un ratio autour de 20, ça veut dire que l'augmentation de l'argent serait quatre fois plus rapide que celle de l'or, sachant que celle de l'or serait également spectaculaire. Autrement dit, on pourrait se trouver avec la détention d'argent, euh, en deux tonnes d'argent, avoir entre les mains un, un formidable levier à la hausse en cas de dégradation de la situation monétaire. Donc je suis particulièrement content puisque ça fait 19 minutes 40 que je parle, j'ai terminé le, le message que je voulais vous passer aujourd'hui, ce que je voulais expliciter. Euh, J'essaie toujours de, de ne pas dépasser les 20 minutes, j'y arrive assez rarement. Euh, alors ce que je souhaite maintenant, c'est d'avoir vos commentaires, puisque je sais que ce que je dis là peut surprendre beaucoup de monde. Euh, beaucoup de gens d'ailleurs n'ont pas, pas de véritable connaissances où, où on peut entendu parler de l'intérêt qu'ils pouvaient, qu pouvaient avoir à détenir de l'argent dans certaines circonstances. Je pense que nous sommes dans ces circonstances. Euh, bien évidemment, le contexte de long terme de l'argent est celui que j'ai décrit, donc il ne serait pas prudent d'acheter beaucoup d'argent. Euh, il vaut mieux donner la priorité à l'or, mais je pense qu'il est intéressant d'acheter un petit peu d'argent, euh, un maximum, on va dire, de 5% de, de, de, de nos patrimoines, hein, 1, 2, 3, 4, 5% de nos patrimoines, en complément de la détention d'or, comme étant un boost possible, à notre enrichissement qui dans l'hypothèse le, dans de l'effondrement des monnaies enrichissement dont le but n'est pas de spéculer pour spéculer mais dont le but est de compenser ce que l'on perdrait en cas d'effondrement des monnaies euh, donc ça c'est mon analyse et, et c'est une de mes analyses fondamentales du point de vue économique donc c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à à vos commentaires à savoir ce que vous vous en pensez euh, bien évidemment si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le guide donc levez le pouce c'est pour moi c'est c'est la, la récompense de la, de, de la valeur que je peux vous apporter à travers ces informations-là, puisque c'est en faisant cela que vous m'aidez à faire monter ma chaîne. Abonnez-vous, je vais dire inscrivez-vous, non abonnez-vous, c'est plus, euh, plus conforme à la réalité, puisque d'autres vidéos suivront peut-être sur l'argent, ça dépendra de l'accueil que vous réservez à celle-ci. Euh, et puis surtout, je, je vous ai parlé de prochaine vidéo. Sur mon analyse des, du sujet de l'effondrement, euh, je n'ai pas sorti parce que ça, ça demande un travail qui est un petit peu plus long que d'autres vidéos, euh, mais j'y travaille, donc cette vidéo, cette série de vidéos sortira prochainement. Donc je, je vous souhaite de bien réfléchir à tout ça, euh, j'espère vous revoir bientôt, et je vous dis donc à bientôt.